J'ai finalement trouvé combien il faut marcher pour perdre du poids. La pratique de la marche est inéluctablement efficace en matière de perte-poids. Mais quel est le temps nécessaire pour avoir un résultat optimal Voici à quelle fréquence doit-on marcher. Marcher est l'exercice le plus accessible et le plus facile à faire. Suivant la fréquence avec laquelle vous marchez, vous pouvez commencer à perdre facilement 3500 calories par semaine ou même plus autrement dit en moins de 5 mois vous pouvez maigrir de 70 000 calories et sans avoir forcément recours à une diète. Lorsque vous brûlez les calories et chassez les graisses de votre corps, vous êtes aussi en train de tonifier vos muscles et d'améliorer votre santé. Une fois que vous savez comment intégrer la pratique de la marche dans vos habitudes quotidiennes, elle fera partie d'une routine journalière simple mais très bénéfique. Comment perdre du poids en marchant Le nombre de calories que vous pouvez brûler en marchant dépend de votre poids et de votre cadence de marche. En moyenne, si vous marchez avec une cadence standard de 2000 pas par heure, vous pouvez brûler approximativement 400 calories par heure. Vous n'avez pas besoin forcément de marcher 6 km par jour, vous pouvez parcourir moins de distance. Par ailleurs, pour que votre quête de perte de poids en marchant soit bien méthodique et mesurable, il existe un appareil appelé pédomètre conçu spécialement pour cela. Le pédomètre et la perte du poids. Le pédomètre est un appareil qui vous aide à mesurer le nombre de pas que vous faites au lieu d'aller compter. Il est léger et donne exactement le nombre de pas faits pendant votre séance d'entraînement ou le long de la journée ainsi que le nombre de calories brûlées. Afin de savoir quelle est la distance que vous aurez à parcourir pour venir à bout du problème du surpoids, vous pouvez procéder à un simple calcul mathématique pour augmenter la distance parcourue en fonction du nombre de calories que vous désirez brûler. Quelle est la distance qu'il faut parcourir pour perdre du poids Pour perdre du poids, une personne a besoin normalement de parcourir à peu près 1,5 km soit en moyenne 2000 pas ce qui brûle approximativement 100 calories. Pour perdre 500 grammes par semaine, il faut brûler quotidiennement 500 calories. Autrement dit, il faudrait faire 10 000 pas par jour. Votre pédomètre vous permettra de garder un œil sur vos pas pour savoir combien de distances vous arrivez à parcourir chaque jour et combien de calories ont été brûlées. Cela vous aidera aussi si vous n'avez pas assez de temps pour vous entraîner. Comme mentionné auparavant, le pédomètre est votre meilleur allié pour le suivi du progrès que vous réalisez en termes de calories brûlées et de distance parcourue. Comment rester motivé Répéter une même pratique de la même façon quotidiennement peut vous conduire à l'ennui. Alors, pour vous motiver au quotidien, changez. Marchez dans différents parcs Différents quartiers, écoutez de la musique en parallèle. D'autre part, ne laissez pas le froid de l'hiver vous empêcher de faire votre marche quotidienne. Abonnez-vous dans une salle de sport et faites du tapis sinon, investissez si possible dans un tapis roulant et placez-le devant une fenêtre ou devant votre télévision. Vous pouvez profiter d'un paysage naturel en regardant la fenêtre ou suivre votre émission préférée tout en bougeant. Vous pouvez également inviter un membre de la famille ou un ami. Même s'il ne vous rejoint qu'une seule fois par semaine, c'est toujours une manière bénéfique de casser votre routine. Même les marcheurs dévoués s'ennuient au bout d'un certain temps. Anticipez alors avant que l'ennui ne s'installe. La meilleure posture de marche. Lorsque vous faites votre exercice de marche, dirigez votre menton vers le haut, regardez en avant. Contractez votre ventre et votre fessier. Cette façon de marcher vous aidera à tirer le meilleur parti possible de votre séance d'entraînement. Routine standard de marche. Commencez d'abord à marcher 3 jours par semaine pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, vous pouvez augmenter progressivement la durée jusqu'entre 30 minutes puis 60 minutes par jour avec une fréquence presque journalière si possible. Mise en garde.